Voici donc le cinquième accord Toltec qui permet de compléter les quatre autres et d'aller encore plus loin dans la connaissance de soi, dans l'observation et dans la prise de recul par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit ce cinquième accord Soyez sceptiques, écoutez, observez. Il amène à ne pas croire tout ce qui est dit, ne pas croire ce que je dis, ne pas croire ce que lui-même, dont Miguel Ruiz dit. Soyez sceptique des choses, observez, allez chercher des informations autour de vous. Prenez le temps d'écouter différents sons de cloche, comme on dit. Prenez le temps surtout d'expérimenter, et d'écouter à l'intérieur ce que ça vous fait. Les Québécois ont une très jolie expression là-dessus, c'est « ça me fait oui » ou « ça me fait non ». Voilà, pour quand quelque chose vous arrive, quand vous entendez quelque chose à mettre en pratique, à faire une nouvelle, une nouvelle euh, habitude, un nouveau rituel ou des informations qui peuvent circuler, prenez le temps d'écouter, d'aller voir des choses dites par d'autres personnes prenez le temps de vous poser pour écouter à l'intérieur de vous. est-ce que ce que me dit cette personne là ça me fait ça me fait plutôt oui j'ai envie d'y aller et ce que me dit cette autre personne je suis sceptique, j'ai des doutes je vais continuer de me renseigner pour l'instant j'ai plutôt un peu l'impression d'être en retrait On sent en fait le corps quand on prend le temps de se poser, on sent le corps qui va aller de l'avant ou on sent le corps qui va aller vers l'arrière. Voilà, je vais même pouvoir tomber éventuellement. Donc, soyez sceptiques, observez, écoutez et prenez le temps de construire votre niveau de conscience de plus en plus et de pratiquer aussi les quatre autres accords. Donc voilà, c'était le cinquième Accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc, évidemment, je vous invite à lire le livre. Je vous l'attrape tout de suite. Voilà, c'est un petit livre un petit livre de poche. Donc, vous voyez, il n'est pas très épais. Donc, il y en a un autre pour le cinquième accord parce qu'il répète les quatre premiers. Et il y a un autre, un autre ouvrage. Il y a même plusieurs autres ouvrages qu'il a écrits que je vous recommande également qui permettent de prolonger le travail que l'on peut faire sur soi en observation. Et quand on est mieux avec soi-même, et eh bien naturellement, on est beaucoup mieux avec les autres. Sur ce, je vous souhaite très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Bonne continuation